Salut à tous les amis et bienvenue sur Naughty Dog Mag en présence d'une invitée exceptionnelle aujourd'hui la Playstation 5 les amis qui est arrivée chez Naughty Dog Mag pour pouvoir passer entre nos doigts après bah, les tests en avant-première de The Last of Us Partie 2 en juin nous sommes très heureux de vous la présenter trois semaines avant sa sortie on vous rappelle qu'en France elle arrivera le 19 novembre, elles arriveront, la PlayStation 5 que vous voyez ici, mais la PS5 Digital Edition. Et du coup, bah, nous faisons une petite, très courte vidéo bah, pour vous la présenter sous différentes formes, faire des petits comparatifs avec la famille PlayStation, la PS1, la PS2, la PS3, la PS4. Si vous souhaitez voir un unboxing complet de la console, il y a une petite vidéo qui s'affiche juste ici, c'est un unboxing que j'ai fait sur ma chaîne principale, enfin sur ma chaîne secondaire, ma chaîne perso. Je n'ai pas voulu la faire sur Naughty Dog Mac parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé par l'unboxing, certains ne veulent pas se spoiler et veulent tout simplement attendre de le découvrir eux-mêmes. Donc je me suis dit qu'une petite présentation comme ça en 360 degrés avec des petits plans sympas était mieux et juste pour vous annoncer que du contenu va arriver. Regardez, il y a plein de jeux Naughty Dog qui sont sortis sur PS4 et ce sont tous des jeux qui... On m'a dit sont rétrocompatibles, en plus je crois que c'est un site qui s'appelle Naughty Dogma qui a été les premiers à vous en parler. Du coup ben je me suis dit que ce serait intéressant et on va tous les passer la Uncharted Nathan Drake Collection, Uncharted 4, Uncharted The Last Legacy, les 4, Jack and Dexter, The Last of Us, The Last of Us Partie 2, nous allons bah détailler, enfin nous allons euh, voir un peu ce qu'il en est sur PS5, si la rétrocompatibilité elle marche, si les jeux sont plus jolis, si c'est plus, plus rapide ou quoi que ce soit, tout sera chez, sur Naughty Dog Mag, alors pas tout de suite, hein, vous le savez, comme, comme les jeux, comme tout, il y a des NDA, il y a certaines choses dont on ne peut pas encore parler, donc on va attendre un petit peu, mais en tout cas, on voulait vous présenter la bête, la machine, vous dire que si vous avez des questions, si vous voulez euh, qu'on réponde à vos questions, que vous avez des interrogations autour de la PS5, des jeux de Naughty Dog, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, comme ça je me ferai une joie avec l'équipe de pouvoir y répondre à l'approche de la sortie des consoles de la console le 19 novembre et donc sinon voilà si qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, je vous ferai également un retour sur la manette très prochainement euh, puisque vous savez que la DualSense c'est la fameuse nouvelle manette avec la technologie haptique les, les gâchettes euh, les gâchettes à retour euh, enfin les gâchettes adaptatives donc on va parler de tout ça prochainement sur Naughty Dog Mag il y a bientôt le retour des autres vidéos vous le savez mais il y a beaucoup de travail en ce moment je suis désolé il y a la vidéo sur le sur le tatouage d'Ellie sur sa certification il y a plein de choses qui doivent arriver je ne vous oublie pas, c'est juste qu'en ce moment la fin d'année est très chargée, qu'il y a plein de, de choses qui sont en train de se mettre en place, on devait préparer la next gen et là on y est, on y est dedans, donc promis que vous allez avoir plein de contenu en exclusivité sur Naughty Dog Mag et ça fait très très plaisir, du coup voilà je ne vais pas m'éterniser parce que je n'ai pas non plus énormément de choses à vous dire. Je vous le rappelle, si vous voulez voir l'unboxing, c'est juste en haut. Si vous voulez d'autres détails, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et notre chaîne YouTube. Parce que plein de choses arrivent. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux que vous verrez dans la description de la vidéo. Parce que, autant sur Instagram que sur Twitter ou ma chaîne YouTube, là encore, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et pas que concernant la next gen.